famille on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi aujourd'hui ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo, ça fait au moins deux semaines franchement on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne demain il y a école après euh, la tempête vient le soleil cavana et tout donc oui on revient avec une toute nouvelle vidéo, let's go Ma propre définition de la motivation parce que oui pour faire cette vidéo il m'a fallu de la motivation parce que oui il faut le montage franchement c'est beaucoup de choses à faire donc oui que, alors pour moi la motivation est un moyen essentiel pour travailler et tenir ses objectifs de vie si franchement c'est une définition toute simple par moi même par lina donc oui Juste pour commencer, euh, moi je donne mes petits conseils, mes petits tips Pour commencer, j'écris toujours mes objectifs sur trois feuilles Je ne peux pas en fait s'en faire parce que je me dis Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire Et du coup ma tête n'arrive pas à organiser. Du coup j'écris sur une feuille trois objectifs du jour Alors aujourd'hui j'ai fait anglais, puis je dois faire à manger Et à la fin je dois faire du sport Et j'ai respecté, je dois juste faire anglais Parce que j'ai pas encore terminé, c'est super... Difficile de tenir à ses objectifs mais après quand tu les tiens, tu es tellement fière de toi Donc moi je te conseille d'écrire Tes objectifs sur une feuille. Donc moi j'utilise Todoist pour m'organiser au quotidien Après il faut que tu sois honnête avec toi-même Il faut que tes objectifs soient réalistes à réaliser Faut pas aussi que ce soit des grandes choses Après comme on dit il faut voir grand pour réaliser ses rêves, mais il faut que ce soit réaliste à réaliser, il faut que tu dises, ok, je peux vous faire ça. Euh, j'ai la capacité pour faire ça. Donc oui, si tu as la capacité, pas difficile envers toi-même. Je sais qu'on n'atteint pas un objectif, on se dit ouais, on est nul, ouais, j'y arriverai pas, alors que pas du tout. Si aujourd'hui tu l'as pas réussi, demain tu vas le réussir. C'est juste que chaque chose, on s'entend. Peut-être que là, si tu as pas réussi, ça va, c'est un échec de vie. Tu non, c'est une leçon. Tu vois, tu vas apprendre, tu vas te relever et tu vas faire de, de ton mieux pour réussir. Donc oui. Euh, relativise, réfléchis, comment tu peux atteindre cet objectif-là, d'une manière différente. Donc détends-toi, tranquille, ça va bien se passer. Après, pour que.. Après, si par exemple exemple moi par exemple j'ai repris le sport parce que ça veut dire deux mois que j'avais pas fait du sport deux mois deux mois c'est beaucoup deux mois et du coup j'ai repris le sport aujourd'hui si vous n'arrivez pas à vous organiser télécharger les applications app store ou play store pour ceux qui utilisent android mais voilà moi j'ai repris le sport et il faut que, faut que ce soit une routine constante c'est pas facile de tenir sa routine mais si c'est pour voir les résultats, il faut s'y tenir, il faut se dire ouais, « je peux le faire ». Il faut toujours se rappeler de pourquoi tu as commencé. Cette petite voix dans ta tête dit « pourquoi tu as commencé ?»« Pourquoi ?» Moi, j'ai commencé, commencé avant tout les vidéos YouTube pour vous donner des conseils, pour que vous vous amélioriez, parce que j'aime donner des conseils, j'aime vous partager mon contenu, ma, mon quotidien. Euh, quand je vois une personne qui réussit, je me dis que moi aussi je peux devenir cette personne Pourquoi pas moi Si elle, elle a la réussie, pourquoi pas moi Pourquoi pas moi En fait, du coup, je me dis, j'ai toujours eu cette petite instinct de compétitivité Même si je ne le fais pas exprimer, pour être la meilleure Il faut, il faut toujours charme Il faut travailler plus que l'autre, tu vois Si l'autre, il a travaillé une heure Toi, tu dois faire deux heures, tu vois ce que je veux dire Donc oui, moi j'ai toujours cet esprit de compétition Je dois toujours faire plus Je dois toujours faire plus Pour réaliser mes rêves Pour réaliser mes objectifs de vie Donc oui, il faut, faut, faut savoir que tout le monde va être le meilleur Tout le monde va être le meilleur Donc toi, toi, si tu ne fais pas tes objectifs Crois-moi, il y a un autre qui va le faire Il y a un autre, eh oui Tu crois quoi Franchement Donc ce n'est pas, pas les gens qui manquent la motivation sur internet, les gens qui te motivent sur internet Il y a tellement plein de choses qui peuvent t'aider, qui, qui peuvent te faire motiver, qui peuvent te dire non j'abandonnerai pas Donc ne sois le meilleur après, la perfection n'existe pas Mais si tu es capable je crois que tu peux y arriver Pour vous c'est important parce que oui il faut prendre soin de soi pour réussir, pour réussir dans la vie Il faut prendre du bon temps mais pas en abuser par contre mais oui, tu dois prendre du bon temps pour toi Rester en famille Va voir tes amis Donc c'était le dernier conseil On Les se quitte gars. sur cette fin de vidéo Après 5 tips que j'ai donné Je vous quitte enfin sur cette vidéo Je vais vous donner une petite citation de Zig Ziglar Croyez en vos rêves Ils se réaliseront peut-être Croyez-vous Croyez en vous et se réaliseront sûrement ou